Salut à tous et bienvenue bah, chez mon frère en fait euh, Vous avez été nombreux à aimer la vidéo euh, de ce dimanche Sur l'aménagement euh, du coffre euh, du camion Et étant donné qu'il vient de terminer euh, l'aménagement Et eh bien je trouvais sympa de ce dimanche-ci euh, Vous faire le tour de son atelier une fois terminé Avec les petites lampes qu'il a mis super sympa Et en plus de ça il a mis tout son outillage Et eh bien donc... Euh, on y va! Salut à tous! Donc voilà, j'ai fini l'aménagement du tiroir qu'on a fait la semaine dernière. Ben voilà, c'est Donc voilà, on voulait le montrer. Voilà, quand toutes les machines y sont. Ah, c'est vraiment bien Donc, hein, la ça. La plupart, voilà, tout y est. Et au moins, tu as facile à tout retirer à chaque, à chaque chantier, c'est ça? C'est ça, voilà, Bon, il suffit de. Oui. Hop, je pince. Pourquoi bon, je prends de l'habitude hein, On va la faire hein, parce que. <rire> non, non, mais voilà, voilà c'est tout. tout un clipse, bien poser. Voilà. Hop. Alors, tout est clipsé, ah oui Tout est clipsé dessus, rien ne s'est bougé. Donc, j'ai fait des cales à dimension de chaque. Tout est dessus. Pardon. Tout est dessus. Et t'as fait des cales en bois bah oui, au moins, c'est pas possible voilà, que ça, bouge, ça les en coupons, fait. On passe dessus et. Et donc, tu n'as plus qu'à retirer ton outillage. Exactement. À chaque fois. Et ouais. donc, c'est quoi Attends, explique-nous un peu l'outillage enfin, que tu as. Euh, donc, la première machine qui donc, a. Celle-ci, celle c'est celle ouais. une perche, un, un multi-outil avec un taillé tronçonneuse. Euh, on peut mettre plein d'outils dessus, hein, une bineuse. Et donc, en fait, chaque fois, tu mets une allonge sur la machine. C'est ça. Donc, euh... Euh, je mets un accessoire ici. Ouais. Les accessoires que si tu viens sont ici. Donc, tu ah, les ah, ranger ouais. sur le deuxième tiroir. Donc pareil, tout éclipsé, donc dessus j'ai la tronçonneuse, ah j'ai oui. un taillé, j'ai une rallonge et aussi d'autres accessoires qu'on peut mettre dessus Bah oui du coup, tu as facile en fait, euh... ah, ça va bien en ça fait, hein. Oui ça va bien, je suis assez content Et du coup les autres machines donc, Les autres machines, il ben y, a, y a deux tailles et Il y en a avec une lame plus fine, avec une lame un peu plus grosse mm -hmm. quand on fait du rabattage Une élagueuse Alors rabattage c'est Quand on coupe un peu plus gros, un peu plus bas que, que la taille qu'on fait habituellement Ah oui Donc on a des, des plus grosses sections à couper, donc oui. on prend plus petit euh, Donc là j'ai le souffleur Et euh, l'élagueuse pour lagueuse. faire du tronçonnage tout simplement, voilà donc tout y est, tout est facile là j'ai tout pour aller faire de l'entretien ah, les coulisses ça va bien hein. les coulisses ça va super bien ah, d'ailleurs ça va super bien oui donc là euh, quand je pars avec mon camion comme ça je sais tout faire chez les gens pas besoin de repenser à du matériel, tout reste rangé dans la camionnette on n'oublie rien chez soi, on ne doit plus jamais revenir on voilà. il euh, y a un truc sympa, donc le, le camion on vient de le voir mais il vient de réceptionner un, une nouvelle machine et on, bon on va, on va, je vais vous la montrer parce que franchement il eh, y a encore du plastique dessus et elle a l'air vraiment pas mal hein. on va regarder là, ça et il va nous expliquer un petit peu ben, euh, à quoi ça va servir Et toute nouvelle celle-là. Toute nouvelle. C'est un super broyeur. Ah oui. Ouais. Sur chenille. Voilà. Donc avec buse réglable à 360 degrés. Et donc que tu vas directement mettre Directement Juste derrière ton camion. camion en fait Exactement, voilà Donc il va avoir le camion va être réaménagé Donc il va y avoir des ridelles un peu plus haut oui. Avec un filet directement sur le dessus Et une porte exprès pour mettre la buse du broyeur dedans hein? Et tu peux mettre des sections de, de combien dedans 13 cm donc, donc tu vas mettre une branche de 13 cm et, euh, et fini en copeaux Très très vite Et en plus il y a un ameneur dessus Qu'on peut voir peut-être ici ah, attends, je vais Ce qui main, permet hein. par là, c'est de mettre la branche en entière et de ne plus ah devoir oui. la retenir Elle est prise tout de suite par la machine ah, C'est top hein, ça Et je vois que tu as de l'électronique là, c'est donc... Oui, donc il est comme les, les nouveaux appareils entièrement gérés électroniquement donc pour tout ce qui est euh, ameneur, euh, la vitesse euh, pour amener, pour ne pas fatiguer le moteur, pour ne pas abîmer les couteaux, euh, le régime moteur, bah, ça Il y a des non, en plus. Non. Non, ça sert à Bah oui. Voilà. Non, mais c'est top, c'est cool ça. Bon, et eh bien voilà, c'était le petit tour euh, du camion de mon frère, qui est franchement super sympa. Si ça vous plaît, moi ce que je pense... Une idée comme ça, on pourrait faire une immersion directement dans euh, une journée, euh, comment ce qu'on peut dire ça, aménagement de jardin, c'est ça Pourquoi pas, oui, d'entretien. D'entretien de jardin, et là du coup, on verrait tout en action, comment ça se passe une journée euh, dans les parcs et jardins, dans l'entretien des parcs et jardins. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à de lâcher un gros pouce bleu. Et puis, ben, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao